Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre des Sports et de la Jeunesse de la République de Turquie, Monsieur le ministre des Sports du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, autorités territoriales, élus locaux, chers amis du basketball et du sport, chers joueuses, chers joueurs, de la Fédération Sénégalaise de Basket et des fédérations assimilées, Messieurs les représentants du Comité National Olympique Sénégalais, chères populations de Djam Djo, de Rufus, de Pékin de Guénauay et de Dakar, permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier pour cet accueil chaleureux en ces moments historiques où j'ai la fierté et le bonheur de répondre à un grand besoin de la jeunesse sénégalaise, un besoin interne d'infrastructures sportives. Cette arena est la réponse à la promesse que j'avais faite à notre équipe nationale de basket féminin au lendemain de sa victoire comme championne d'Afrique. Nous y voilà aujourd'hui l'aréna de Dakar et pour vous, pour vous, monde du basket, monde du handball, monde du volleyball, monde des arts martiaux. C'est donc un moment fort que nous vivons avec l'inauguration de ce bijou. Je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, que cette infrastructure moderne fait partie dans l'eau d'infrastructures de première génération qui seront éligées ici, dans le pôle urbain de Diamniadio. J'ai en perspective, outre la rénovation de nos stades régionaux à Durbel, à Thiès, à Fatigue, ce qui vient d'être fait, la rénovation du stade Babacar de Saint-Louis, la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, eh bien, je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration l'inauguration d'un stade olympique de football de 50 000 ans. sur les écrans. Merci merci beaucoup, mes chers compatriotes. C'est simplement pour vous dire que mon engagement est de moderniser le Sénégal et de le doter des meilleures infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, des infrastructures de transport comme le train express régional et le BRT, des infrastructures comme Air Sénégal International avec bientôt des avions de dernière génération, mais également les infrastructures universitaires, scolaires et autres. Je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, pour la réalisation de ce stade national de football aux dernières normes de la FIFA. Je ne serai terminé sans remercier mon frère et ami, le président Recep Tayyip Erdogan, Président de la Turquie, sans l'appui de telles réalisations auraient du mal à se faire. Monsieur le ministre, soyez mon interprète auprès du président Erdogan pour lui exprimer mes remerciements, ma gratitude et celle du peuple sénégalais pour la coopération exemplaire qui existe si bien entre la Turquie et le Sénégal. Mais nous devons également ce joyau à l'abnégation du gouvernement de la République du Sénégal, qui a su conduire avec efficacité sous la direction du Premier ministre Mohamed John sous la direction du ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba, sous la supervision du ministre des Sports Martarba, Ba, mais surtout avec la coopération de la délégation générale des pôles urbains avec Seydou Sissal et bien sûr avec le suivi et le management de la direction générale de la SOGIP avec notre jeune frère Galoba. Mais si cette infrastructure a pu être faite, c'est parce qu'il y a eu une entreprise spéciale, compétente, qui a été à l'œuvre. Je veux saluer Souma avec son directeur général, M. Selim Bora, et l'ensemble de ses travailleurs. Mes chers amis, à très bientôt pour d'autres inaugurations, je vous remercie.